Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble une recette maison de pain burger très très moelleux et on passe sans tarder à la préparation. Pour les ingrédients, il va nous falloir 300 g de farine type 45, environ 120 ml d'eau tiède, 45 ml de lait, il va nous falloir de la levure, donc environ 6 g de levure de boulanger, une demi-cuillère à café de levure chimique, 15 g de sucre, un œuf, 18 g de beurre, et environ 6 g de sel. On commence par déposer la farine au fond de la cuve du robot. On va ajouter ensuite petit à petit les autres ingrédients, le sucre, la levure chimique et la levure de boulanger. On dépose ensuite le sel, donc on fait attention à l'éloigner de la levure. Et on va mélanger les éléments secs dans un premier temps. On ajoute ensuite les liquides, donc le lait et l'eau tiède et on va pétrir pendant 5 à 10 minutes environ. On peut bien sûr ajouter un petit peu d'eau parce qu'effectivement, euh, des fois, il y a certaines farines qui absorbent tout simplement plus d'eau. Euh, donc le but, c'est d'obtenir une pâte assez molle. Après les 5-10 minutes de pétrissage, on va intégrer le beurre mou à température ambiante et on va pétrir encore pendant 10 minutes. une fois la pâte bien pétrie, donc lisse et assez molle, on va tout simplement la couvrir avec du film transparent et on va la laisser lever pendant une heure environ. Une fois la pâte bien levée, on va la récupérer et on va la déposer en forme de boudin sur un plan fariné. Et ensuite, on va la découper. Donc moi, je l'ai découpée en cinq morceaux de pâte. Ça m'a fait des boules entre 90 et 15 grammes environ, donc c'est vraiment des, des burgers moyens. Si vous voulez des burgers normaux, un peu plus gros, il faut partir sur 110 grammes. On va ensuite tout simplement bouler euh, nos morceaux de pâte et ensuite on dépose les boules sur un plateau avec une, un papier cuisson. On va ensuite aplatir légèrement les boules, les couvrir et les laisser lever pendant une demi-heure environ. Après une demi-heure de temps, les boules ont doublé de volume, on va tout simplement les badigeonner d'œuf. Ajoutez ensuite un petit peu de graines de sésame, de graines de nigel ou du pavot, toute autre décoration que vous aurez choisie. Et ensuite, il faudra les enfourner pendant 15 à 20 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat, donc des pains-burgers bien dorés, vraiment extrêmement moelleux. Et je trouve que le poids est parfait donc pour les enfants. Donc 80-95 grammes, c'est très bien quand on a des enfants hein, qui en général ne terminent pas leur burger Donc n'hésitez pas à la tester et ensuite à liker et laisser des commentaires. Et surtout vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, ça me fait toujours plaisir. Et bien merci de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne.